Salut, bonjour à tous, je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites attention Franck, il y a un fond vert derrière toi, t'as oublié d'incruster l'image. Pas du tout, figurez-vous qu'aujourd'hui je vais vous montrer les coulisses. Alors j'ai conscience, c'est un peu méta parce que euh, 507 heures c'est déjà montré les coulisses de l'intermittence, donc là je vous montre les coulisses des coulisses. En effet, aujourd'hui, on se retrouve avec tout le groupe de l'affaire Capucine et on va tourner des épisodes, je pense qu'on va en tourner entre 5 et 10, euh, du format Dans les loges. Si vous connaissez pas, c'est une web-série, allez voir ça, je vous mets un lien ici. L'idée de base, c'était euh, pendant le premier confinement, on s'était dit bon, il faut qu'on fasse quelque chose quand on va se retrouver. Visiblement, on va arrêter de jouer, il faut qu'on continue à faire des choses ensemble. Et on a eu cette idée de web-série euh, de musiciens qui patientent dans les loges et qui racontent des conneries. Pour l'instant, c'est plutôt vide. Mais euh, je vous donne rendez-vous euh, dans 20 minutes quand ils vont arriver les loustiques, vous allez voir ça va être un gros bordel. Lui c'est Grégoire. C'est grâce à lui qu'on a des images cool. Pourquoi il nous manque une lumière Ah c'est qu'elle est derrière Parce que Franck il là. <rire> <rire> oh, oh, oh, oh ça a été capté ça mon damien, merci. <rire> fait tu sais, Greg on Explique gens. Je mets le droit, le pied, sinon là j'avais Ça doit être chiant de travailler avec tous ces zigotos là euh... C'est très pénible. Bon, là on est sur le point de tourner, messieurs-dames. C'est H moins deux minutes. La première réplique, c'est Aurélie qui va dire... La locomotive à vapeur. <rire> Pas du tout. C'est un jeu où on fait deviner des noms de chansons en reformulant différemment. Donc, par exemple, Aurélie, elle va dire... À l'aide d'un moyen de locomotion à deux roues. Voilà, et moi je dois deviner à bicyclette de Yves Montand. Voilà. Et après, je dois dire si seulement j'avais l'outillage qui me permettait d'enfoncer des clous, et la Romain va dire si j'avais un marteau. Voilà. Je la kiffe tellement que je serais prêt à renoncer à la vie. Euh... Ah, je l'aime à mourir, Francis Cabrel. Ah, bien joué. Casser la gueule pour ses beaux yeux. Pour elle, Un bispo. Le boss. À l'aide d'un moyen de locomotion à deux roues. À bicyclette, il m'entend. Si seulement j'avais l'outillage qui me permettrait d'enfoncer un clou. Si j'avais un marteau, clou de François. Bien <rire> Ah, c'est mort, putain. T'occupe. Oh, Scandale, je monte pas sur scène, moi! <rire> C'est bien, putain, je rigole, moi! Moi, je monte pas sur scène comme ça! Moi, je monte pas sur scène comme ça! Il va pleurer! Ce soir, moi, je joue pas, hein! <rire> <rire> C'est dommage! Allez, dommage! Tu savais que Iggy Pop, il demandait un brocoli dans sa poubelle Pourquoi Parce qu'il n'aime pas ça Mais c'est très bon les brocolis <rire> Bah si tu bien dans sa poubelle Moi je suis à la toilette <rire> c'est pas ouf ça Oui, pendant un concert Ah oui, t'avais une pause Non, une gastro Et c'était dur ce soir Salle quasiment vide, aucune ambiance, et public de merde Excellent Bah quoi C'était la balance romain. Oh. Bon voilà, fin de la première matinée, on a tourné deux épisodes. Il nous en reste 5-6 à tourner, on est large parce qu'on a pris deux jours. Ça fait du bien de se retrouver, c'est trop cool. Allez, à table. A few moments later. Deuxième partie de journée, on est parti pour deux épisodes cet après-midi si tout va bien. Ciao Voilà, la scène, euh, scène qu'on va faire là elle est un petit peu compliquée parce qu'il faut que mon ami Romain il fasse tomber du café ou de la bière sur, euh, sur, Damien. sur Damien. Là, la Damien sera là. Et là, voilà Oh, quel acteur Cravate, on est prêt. Oui, ma cravate, on est prêt. Bon, ben voilà. Ça y est. c'est affreux Voilà, messieurs, dames, c'est la fin de cette vidéo. Si vous voulez voir les épisodes qui sont déjà en ligne, je ne saurais que trop vous conseiller d'aller sur la chaîne de l'affaire Capucine qui est gérée par la chanteuse Aurélie Laurence. Laurence, Laurence quoi Laurence Arabi. Quoi, Laurence quoi Mais non, Laurence, c'est son nom. Ah bon, il n'a pas de prénom Mais si, Aurélie Laurence. J'ai horreur qu'on s'appelle Laurence Bon, bref, allez voir ça, moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Franck pour 507 heures. Ciao